Bonjour à tous, je m'appelle Orméla, ah. j'habite en France et je viens ici pour vous témoigner des services de sa majesté Benon, Vignon. Alors, euh, il m'a beaucoup aidé pour euh, le retour de mon ex Je lui euh, suis très reconnaissante pour ça Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Maintenant je suis très heureuse avec lui. vous le voir, je suis très très contente. Et je peux vous dire que du coup, c'est une personne confiante, du conscience, à qui, à qui vous pouvez, dans ce cas vous avoir confiance. Et à part les retours affectifs, il peut faire également d'autres rituels c'est à dire il vous aidera dans les problèmes financiers, les problèmes de foyer les envoûtements les rituels pour gagner dans la loterie dans les jeux d'hasard donc du groupe pour l'argent et il aide également euh, pour l'intention du permis de conduire, c'est à dire, donc en gros il vous sera très utile, je vous le conseille énormément en tout cas moi il m'a beaucoup aidé et il est descendant d'une grande lignée de marabouts en afrique donc pour vous dire qu'il est très expérimenté là-dedans si vous voulez le contacter euh, comme moi je l'ai fait moi je l'ai contacté par